Bonjour les amis, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tour de magie époustouflant. Mais avant tout j'aimerais vous expliquer comment on fabrique un jeu de cartes. Et bien c'est très simple, nous partons à partir d'un patron, comme celui-ci en carton. Pour l'impression c'est automatique il suffit de claquer dans les doigts. et pour tout vous expliquer la partie interne, quant à elle, c'est la partie où on va mettre un jeu de cartes. Pour le moment, nous replions le carton comme ceci, le rabat et maintenant simplement en claquant dans les doigts, nous sommes prêts et eh bien à commencer la magie. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à vous, Brigitte. Aujourd'hui, je te propose un effet époustouflant. Enfin, j'espère, à l'aide d'un jeu de cartes, des gommettes et un stylo. Génial. Ok. Le jeu est mélangé et d'ailleurs, tu peux l'examiner et me dire si tout va bien. Ça va Pas Merci. de double fond, Merci. pas de miroir, Merci. rien tout du tout bien. Très bien <rire> Tu as une carte de préférence, non Si. Tu veux soit la choisir au hasard ou la prendre dans le jeu, c'est toi qui décide. Le, moi, je pense que je vais la choisir au hasard. Ah, eh bien, vas-y, choisis une carte. D'ailleurs, je peux l'avoir aussi, C'est pas une... ça n'a pas d'importance. Tu peux la montrer à tout le monde Le 4, 4 de, de carreau. Okay. Tu veux changer ou pas Non, non. Ça te convient très Ouais. Très, très, très bien. Ok, alors ce qu'on va faire, je vais te donner un stylo. Mm -hmm. Et tu vas signer une gommette, celle ouais. que tu veux. Tu mets euh, ce que tu veux, soit tu signes, tu fais un petit logo. Tu as fait quoi là euh, J'ai signé mon prénom, mais. D'accord, c'est compliqué. Brigitte hein. a signé son prénom. Très bien. Non, mais. Alors, cette petite gommette, regarde bien, elle est unique. D'accord. Parce que je vais la coller sur le 4 de carreau, la carte que tu as choisie librement. D'accord Très bien. Euh, ce qu'on va faire, bah, tout simplement, cette carte, ben, on va la perdre parce qu'elle ne m'intéresse plus, parce que je la connais. D'accord. Effectivement, je la connais par cœur. D'accord euh, Maintenant, pour retrouver ta carte. Il y a deux solutions. Soit je retourne le jeu face en l'air et ça, ça serait super facile au final. Bien sûr. D'accord mm -hmm. Ou soit je demande de l'aide à un instrument que j'ai dans ma poche depuis le début. Ah bon et que si je le retrouve, oh, là, il est pas. Ah, ça y est, il est là. Ça y est, faut que je le déplie. Attention, ne clignez pas des yeux. Tu, tu, tu, tu sais ce que c'est Une baguette magique. Une baguette magique. Génial. C'est la première fois que je l'utilise dans un tour de magie. Ah oui Oui, c'est la première fois. Alors, figure-toi, parce que la baguette a des pouvoirs, ça tu le savais Oui. Elle est capable de retrouver ta carte. Non. Par exemple, tu vas couper le jeu en deux. Et je vais te dire à peu près dans quel paquet elle se trouve. Alors, pouvoir magique. Pouvoir magique. Elle vient de me dire qu'elle se trouve dans ce paquet là. Ah bon Oui. Ah, Donc on peut éliminer. On peut compliquer les choses, hein. oui. je te demande de recouper. Encore une fois. Encore une fois. Ok. Et là c'est parti. Revolote. Pouvoir magique. Pouvoir magique. Ah, là c'est différent. Elle me dit qu'elle se trouve dans ce niveau-là. Mmh. Ça devient très intéressant. Une nous reste combien de cartes 4 cartes. 4 cartes. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là ça va être plus facile pouvoir magique. Oh, elle est indécise. Ah oui Elle hésite entre cette carte-là et cette carte-là. Ce qui veut dire que c'est pas ta carte C'est pas ta carte Non. D'accord. Okay. Il reste tout, hein. une carte sur deux. Une possibilité. Ah C'est sans aucun doute cette carte. Quel était le nom de ta carte le 4 de cœur, je crois ou carreau, j'ai sais plus. Ah alors il y, pro... y, y a eu un petit souci là. Mais non, c'est a... ma C'est la dame de cœur. Pourtant, la dame de cœur, malgré tout, c'est la carte qui te représente. Oui. Ah c'est gentil. Et la baguette, eh bien, elle m'a fait défaut. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais, mais, mais, mais j'ai toujours une assurance, euh, Oui, J'ai toujours une assurance, car figure-toi, est... je ne suis pas que magicien. Eh mmh. non. Regarde, j'ai amené quelque chose depuis le début, un petit souvenir pour toi. Un petit souvenir, un petit bloc, avec une carte à l'intérieur, une carte scellée. Alors ce qui serait très fort, et ce qui serait très étonnant, c'est que la carte... Que j'ai choisi, elle soit dedans Bah oui, ça serait ça serait plus fort. Carrément. Regarde, regarde, je retourne doucement. Ta carte. Ah, oh, mais ça, avec ma signature et tout, c'est... Ta étonnant. carte. La carte de Brigitte est dans le pexiglas. Ouais, c'est incroyable. Et c'est fermé avec deux boulons. Je peux te, te le donner. C'est fermé. Tu peux, tu peux tourner. Oh, mais carrément, Voilà. impressionnant. Franchement, bravo Pascal. Voilà le nouveau tour de magie qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Ça t'a plu Je suis bluffé là. Franchement, c'est Franchement, je... un petit souvenir quand même. Hein c'est génial. La carte signée de Brigitte pris dans un pexiglas. C'est impressionnant. J'adore cet effet. Et je vais le faire souvent. Mais c'est bluffant. Moi, je suis, je m'attendais pas à cet effet. Franchement, je suis bluffé. Avec... Eh bien, merci Brigitte. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel effet. Allez, ciao les amis. Ciao.